Bienvenue pour cette 17e bibliose, j'ai le plaisir d'introduire le Dr Benjamin Allos de Poitiers qui va nous parler de la fréquence de la cardiopathie amyloïdose familiale chez les patients plus âgés. Voilà, Benjamin, je vous passe la parole. Bonjour à tous, merci. Donc, je suis ravi d'être de, de, invité pour parler avec vous d'un article qui est paru récemment donc dans l'European Journal of Heart Failure. Donc, très récemment, publié par une équipe espagnole, l'équipe de Pablo Garcia Pavia, qui est le premier auteur des recommandations européennes sur l'amylose à transthyrétine. Euh, C'est un article à propos de la fréquence de la cardiopathie amyloïde à transthyrétine héréditaire chez les patients âgés. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Donc, on sait que l'admiose cardiaque à transthyratine a une prévalence et une incidence qui est va crescendo. Euh, la plupart de ces formes sont plutôt sauvages, wild-type. Euh, cependant, dans toutes les recommandations d'experts, il s'agit de faire un, un testing génétique, c'est recommandé, mais en pratique, souvent, ce n'est pas réalisé, d'autant plus chez les patients plus âgés, euh, parce qu'il y a un peu l'idée reçue que les patients qui déclarent la maladie euh, à, un, à un âge assez avancé ne vont pas faire une forme génétique. Alors, cependant, le, même si ça ne va pas changer grand-chose pour le patient, le, la Détection d'une amylose cardiaque à transthyrétine héréditaire va changer beaucoup de choses pour les, les apparentés, étant donné qu'on va leur proposer un, un conseil génétique. Et donc, on pourra diagnostiquer et éventuellement traiter la maladie à un stade beaucoup plus précoce chez ces patients. L'objectif de cette étude, c'était d'évaluer la prévalence de cardiopathie amyloïde, amyloïde à transthyrétine héréditaire chez les patients âgés de plus de 70 ans. Il fallait également identifier les facteurs prédictifs de cette forme-là et puis évaluer les conséquences pour la famille en termes de, de, de testing génétique s'il était positif. Il s'agissait d'une étude qui était rétrospective, monocentrique, réalisée dans un centre d'expertise à Madrid sur des patients en fait, qui avaient été diagnostiqués amyloïdes entre 2008 et 2021 par biopsie endomyocardique avant l'avènement de la scintigraphie ou scintigraphie pour les autres. Donc on partait d'une base au total de 342 patients pour arriver à 300 patients inclus dans l'étude après exclusion. Principalement des patients qui avaient eu un diagnostic de cardiopathie amyloïde AL et puis les patients qui avaient déjà en fait un variant ATTR connu, mais qui n'avaient pas encore d'expression de, cardiaque de la maladie. Donc sur ces 300 patients, on avait 12% de cardiopathie amyloïde à transthyrétine héréditaire et donc quasiment 9 patients sur 10 qui étaient euh, sauvages. Sur cette population globale, on avait une majorité d'hommes, comme on a dans toutes les séries, avec par contre, quand on s'intéresse aux patients spécifiquement héréditaires, on a un tiers de patients qui sont des femmes. On retrouve aussi de façon prédominante évidemment des patients caucasiens chez ces patients espagnols, mais on a quasiment 6 de patients d'origine africaine dans la population héréditaire, alors qu'on a moins de 0,5 de patients africains chez les patients wild-type. Et puis, on aura bien évidemment plus de polyneuropathie chez les patients héréditaires. C'est la seule comorbidité euh, qui est significativement plus importante chez ces patients, étant donné que les autres, comme l'AFA, la coronaropathie et l'insurance rénale, sont plus fréquentes chez les wild-type, mais euh, le facteur confondant, c'est bien sûr leur âge, étant donné que l'âge de médian de diagnostic pour les ATTR variants était de 66 ans et 79 ans pour les, euh, les sauvages. Quand on se focalise sur la population euh, âgés, c'est-à-dire à plus de 70 ans, euh, c'est le cut qu'ils ont fixé dans cette étude. On avait là encore une, une large prédominance euh, masculine, mais avec encore un petit peu plus de femmes, donc quasiment 39 de femmes chez les patients héréditaires, euh, ATTR héréditaires. On monte à 15 de patients d'origine africaine chez ces patients âgés. Et puis, encore une fois, la, la polyneuropathie qui est très fréquente. Les deux seules mutations identifiées chez ces patients étaient la VAL142 isolucine de façon largement prédominante, trois quarts des cas euh, chez les patients âgés alors qu'on en avait quand même plus de plus de types différents chez les patients dans, dans la population globale c'est-à-dire incluant aussi les patients de moins de, de 70 ans ici donc on n'en retrouve que deux l'aval 50 mètres l'aval 142 isoleucides quand on regarde l'autre ratio des, des facteurs associés de façon significative à une forme héréditaire chez les patients de plus de 70 ans on retrouve principalement le, les anté, le, l'ethnie donc avec les patients qui sont d'origine africaine. Ensuite, la polyneuropathie, le fait d'avoir des symptômes oculaires et puis le, le fait d'être une femme ils se sont intéressés aussi euh, au, au testing génétique et comment il a été fait donc c'était des patients qui euh, en partie avaient été adressés par d'autres centres euh, vers ce centre tertiaire et donc pour les patients qui avaient eu un diagnostic de cardiopathie amyloïde à transthyrétine jusqu'à euh, jusqu 80 ans on avait un testing génétique qui était fait dans la plupart des cas, donc jusqu'à quasiment trois quarts des cas, et puis à partir de 80 ans on tombe à un patient sur deux entre, 85, entre 80 et 85 ans un patient sur cinq euh, entre 85 et 90 ans et puis aucun patient pour les non -agénaires. Alors Pour autant, on a, quand on regarde le, le pourcentage de patients ATTR variants chez ces populations âgées, on est donc en, à, à 5,3 de patients ATTR variants chez les patients de plus de 70 ans. Et puis, euh, on a quand même, même les, chez les plus de 80 ans, on a des, des taux qui ne sont pas non plus négligeables. Euh, donc, euh, ça, ça souligne bien que c'est une forme qui peut être retrouvée à tout âge. Chez eux, le, plus, le patient le plus âgé était âgé de 93 ans et avait pourtant une forme ATTR variant. Alors, ça a aussi des conséquences cliniques. 13 familles ont été investiguées parmi ces familles apparentées aux patients de plus de 70 ans qui avaient une forme de TTRV. 33 patients finalement ont été testés et puis il y a eu plus d'un quart de patients qui ont été diagnostiqués, donc une bonne rentabilité diagnostique avec même cinq initiations de traitement. Alors, des traitements pour la polyneuropathie, étant donné qu'à l'époque, en tout cas pour ces patients-là, il n'y avait pas encore l'indication du tafamidis. Alors, cette étude a quand même des, des limites, un biais de sélection, un biais d'information, c'est une étude rétrospective. Donc probablement que les symptômes qui ont été allégués par les patients n'ont pas forcément été recueillis de façon totalement correcte. On a aussi un centre qui est tertiaire, donc qui a recueilli des patients adressés par des centres périphériques. Donc c'est forcément également un biais de sélection. On avait des mutations donc, qui ont été recherchées pour le diagnostic de, de cardiopathie ATTRV, euh, qui en fait euh, donc, sont celles entre 2008 et 2015 par exemple, euh, les plus anciennes entre guillemets. Mais depuis, euh, on a quand même d'autres mutations qui ont été retrouvées. Peut-être que certains de ces patients qui ont été diagnostiqués ATTR wild type étaient en fait des variants mais de, de, de causes qui n'étaient pas encore connues à l'époque. Et puis on a simplement des analyses univariées. On n'a pas de, de multivariées pour voir si ces facteurs sont indépendamment liés à, une, à la présence d'une cardiopathie amyloïde à transthyrétine héréditaire. Alors ce qu'il faut retenir quand même dans cette étude, c'est que peu de patients finalement, donc un patient sur cinq, bénéficient d'une recherche génétique après 85 ans, alors qu'ils ont effectivement une cardiopathie amyloïde à transthyrétine et que c'est recommandé normalement à tout âge, dans toutes les recommandations et notamment dans le PNDS. Pour autant, ces patients donc, sont quand même de façon non négligeable aussi des patients qui peuvent être ATTR héréditaires, donc 5,3 dans cette étude, et euh, avec une prédominance large de la mutation VAL-142-isoleucine, euh, bien que cette population soit très largement d'origine caucasienne. Donc, ce n'est pas parce qu'un patient est caucasien et qu'il n'a pas forcément non plus tous les, tous les red flags d'une cardiopathie euh, ATTR euh, héréditaire qu'il ne faut pas penser non plus à cette origine. Et euh, l'intérêt clinique, c'est donc, de diagnostiquer quand même chez les, les apparentés euh, ces mêmes formes qui vont pouvoir être traitées plus précocement et donc éviter les conséquences néfastes de la maladie. Je vous remercie. Merci, merci Benjamin. Alors, moi j'avais une, une question. Donc moi je suis gériatre, donc ce travail ce... m'intéresse. J'ai d'abord des patients qui ne sont pas très très âgés là en stock-worth, mais j'ai une question. Je suis un peu surpris, mais comme, comme toi, je pense, sur le, le faible taux de, de tests génétiques. Est-ce qu'on peut se dire que c'est peut-être parce que c'est un travail rétrospectif et que ça date, j'ai cru voir 2008, jusqu'à 2020, mais. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'au jour d'aujourd'hui, si on refait une évaluation du pourcentage de patients testés, on aurait plus de patients testés aujourd'hui C'est une question qui va un peu au-delà de l'article, je ne pose pas tout le monde, mais est-ce qu'il n'y a pas un biais d'ancienneté du de, de, de, de travail Oui, alors probablement. C'est une étude, effectivement, donc, vous le disiez, rétrospective. Donc, on a les, les recommandations actuelles, effectivement, elles préconisent le testing génétique. À l'époque, on n'avait évidemment pas toutes ces données, pas toutes ces informations et pas non plus toutes ces recommandations. Euh, alors, malgré tout, maintenant, enfin, je pense que tous dans notre pratique quotidienne, on, on l'a aussi hein, des patients qui sont adressés par des centres périphériques avec un diagnostic de cardiopathie à milieu et qui viennent sans testing génétique. Alors, parfois, c'est parce qu'il n'y a pas de généticien sur place, mais souvent, c'est parce que bah, soit en fait, on n'y a pas forcément pensé, soit parce qu'on avait pensé, mais qu'on se disait que c'était. Euh, probablement pas le cas. On a des collègues qui ne enfin, qui, qui font pas forcément la démarche, et c'est pour ça que je pense que c'est important, ce genre d'études, de, de communiquer là-dessus, parce que qu'effectivement, bah, il y a un patient de 93 ans dans cette étude qui était, qui était positif. Euh, nous, dans mon CHU, on a plutôt des patients très âgés, plus que ceux qu'on a là dans cette étude. Euh, donc, je pense que le, le taux de patients qu'on pourrait diagnostiquer avec cette, euh, cette approche-là euh, serait quand même pas négligeable et donc euh, important pour euh, cliniquement pour leurs apparentés. Merci. Je ne sais pas si euh, mes collègues ont, ont des questions complémentaires pour, pour Benjamin. Moi, j'ai une question, si je peux. Est-ce que vous avez une idée dans l'article, dans votre pratique, chez ces patients où on identifie des variants euh, Est-ce que c'est toujours des variants qui sont pathogènes et qui sont décrits dans la littérature ou est-ce qu'on est quand même aussi confronté à des variants de signification indéterminée euh, qui seront plus difficiles à interpréter alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu encore le cas de, de variants de signification déterminée. Maintenant, c'est vrai qu'on peut imaginer, comme pour les CMH, de, de découvrir des, des variants qui ne sont pas forcément pathogènes. Euh, je pense qu'il n'y a peut-être pas encore assez de littérature sur le sujet. C'est une maladie qui… Euh, enfin, effectivement, il faut d'abord pouvoir penser à faire le diagnostic, euh, enfin, le, le testing génétique, ce qui probablement pas encore assez fait en pratique pour tomber peut-être de façon plus fréquente sur des variants dont on ignore un peu la signification. Maintenant, c'est vrai qu'on va… enfin, Là, il ne s'agissait que de patients qui avaient vraiment un phénotype de cardiopathie amyloïde, que ce soit euh, vraiment sur l'échographie et la scintigraphie ou la biopsie, qui, qui avaient vraiment une, un, un aspect de cardiopathie amyloïde. Donc, pour le coup, si on trouvait une, une mutation, on était quasiment sûr qu'elle était en cause. Et puis après, ils ne parlent pas non plus dans cet article, par contre, de signification déterminée, c'était tous des patients qui avaient des variants pathogènes en tout cas pour ceux qui ont été déterminés mais bon, encore une fois avec une étude rétrospective et probablement si on retestait certains de ces patients maintenant peut-être qu'on trouverait ce, plus de plus de variants. Et, et moi je travaille en Belgique, chez vous en France l'accès aux généticiens est, est aisé ou c'est relativement compliqué avec des délais très longs Alors je je pense que c'est vraiment très variable. En CHU, c'est probablement plus simple. Quand on a un généticien qui est un peu intéressé aussi par la cardiologie, c'est probablement plus simple aussi. Maintenant, alors après, le, le, on va dire le, le, le testing ne va pas être forcément fait chez nous, mais c'est et encore moins dans les, dans les centres périphériques qui ne disposent pas forcément de ça en, en pratique courante, hein, ça c'est sûr. Maintenant, il y a des euh, centres référents qui vont recevoir les, les, les bilans génétiques de, de, de partout en France et qui vont faire, du, faire ce, ce, ce test à haut volume. Et donc, avec leur expérience, en tout cas, ça devient, dans certains centres, ça devient un petit peu long pour avoir des résultats, malheureusement. Euh, pour d'autres, c'est quelques semaines. Alors Après, c'est vraiment, vraiment variable selon les centres. Après, bon, ça, ça reste accessible. Merci. Je, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, Anne-Catherine. Effectivement, nous, en, moi je travaille dans un centre de périphérie, c'est vrai qu'on a pas mal de mal, parce que nos généticiens avec lesquels on travaille veulent voir le patient en consultation, du coup des, des fois c'est difficile de Réadresser le patient, enfin, on le fait, mais c'est vrai que les patients très âgés, il faut une autre consultation dans un autre endroit. Donc, on essaie de mettre en. Enfin, il voilà, faudrait probablement filiariser les choses pour que le prélèvement soit fait tout de suite à la consultation. Il y a probablement des patients, en tout cas dans notre centre, qui passent à travers les mailles du filet parce que bah, la, la, la gestion du prélèvement est un peu compliquée. Et chez les patients très âgés, c'est des fois pas, pas très facile de prévoir une autre consultation dans un autre lieu. Enfin, en tout cas, notre expérience du centre, c'est un peu ça. Bien, merci. Euh, merci, Benjamin. Je crois que le, le, le timing est, est bon et qu'on va pouvoir euh, maintenant euh, passer la, la parole au docteur euh, Lise Legrand de Paris, qui va nous parler, canal carpien et diagnostic d'amylose cardiaque. C'est à vous.